Guten Morgen. Alle Ideen ist zurück zum Tisch. Matavor Benfortuna, David Benfortuna Mozalfritna, Dov Batester et בן Avron מזל Mozalfritna. Si vous êtes au CD une prochaine étude de 5 minutes et un demi-nouson, on s'affait tout vote par IQ mishtahi. Mishtahin asuy arba nashim va mat. Arishona kodet la shniya va shniya la ושניה לשלישית, ושלישית לרביעית. הרביעית נפרד שלו, בכתוב, שלו בשבוע. בן ננס אומר וכיא, מפני שהיא אחרונה נזכרת, אף היא לא טיפה אלא בשבוע. היו יוצאות כולן ביום אחד. כל הקודמת וחברת אפילו שעה אחת זכתה. וכך היו קודם שעות. היו כל הנה יוצאות בשעה אחת, ואין שם on traduit directement, c'est très, très facile. Misha Yannasso Yarbanashim avait un homme qui était marié avec quatre femmes. Il s'est marié, mais une après l'autre. C'est dire il, il s'est retrouvé marié avec les quatre femmes en même temps. Mais la première année, il a commencé avec une femme. Puis après, il a rajouté une deuxième femme. Après la troisième année, une troisième femme. Quatrième année, quatrième femme. Et la cinquième année, Monsieur est mort. Alors quoi Maintenant, elles viennent chacune avec ça que tout va Chacune, elles réclament. Cent mille alors s'il y a de quoi, de, de quoi satisfaire tout le monde, on donne à tout le monde. Mais s'il n'y a pas assez, il avait laissé qu'une petite parcelle qui coûtait 200 000, par exemple, et bien on va donner à la première, et s'il en reste, on donne à la deuxième, et puis si on reste, on donne à la troisième, et s'il reste, on donne à la quatrième. Le dernier premier arrivé, c'est lui qui prend tout le. qui a tout le la main haute pour ça. D'accord? C'est ce que la Michal me dit comme ça, Michael Arban Arbanashim, celui qui t'aimait avec quatre femmes. 20 mètres et il est décédé. la première mariée, elle a un droit de priorité sur la deuxième. Ushnia, la Shleshit, la deuxième, elle a une priorité sur la troisième. Ushleshit, la révélée, la troisième, elle a une priorité sur la quatrième. Mais malgré tout, quand même, c'est que c'est pas que la première, elle vient et qu'elle dit, hey, il écrit 100 000, je prends 100 000. Deux minutes. La première, elle doit jurer à la deuxième. La deuxième, elle doit jurer à la troisième, la troisième, elle doit jurer à la quatrième. Sur quoi jurer Jurer de quoi Jurer qu'elle vient réellement réclamer les 100 000 et que le mari ne lui a pas donné d'autre argent. C'était fréquent à l'époque, comme situation, que le mari, c'est vrai qu'il s'est en, en engagé à donner 100 000, mais il avait quand même, pour, par sécurité pour la femme qu'elle ne se retrouve pas, vous imaginez que partir faire une saisie de biens, c'est très compliqué. Ça demande des preuves, ça demande de, de la patience, ça demande les nerfs solides. Et il y en a que pour assurer leurs arrières, ils... Il, il donne à. Il va, il va lui laisser à la femme, il va laisser sa, sa grosse relais, Rolex, par exemple. Comme ça, au pire, tu auras déjà 80 000. Et euh, comme ça, c'était euh, une situation qui existait quand même à l'époque. Et donc, malgré tout, la première vient dire hey, j'ai un droit de priorité sur vous toutes, je prends. Mais la deuxième lui dit Attends, attends, avant que tu prennes, je veux d'abord que tu jures qu'il ne t'a rien donné. Peut-être qu'il t'a déjà laissé en gage quelque chose d'autre, et qu'après, tu vas prendre deux fois bas Or, si toi tu viens saisir, la, tout bas, le, tu viens saisir ce bien-là, il ne restera plus rien. Le seul, la seule chose que je peux faire, c'est de te faire jurer que tu jures, que, que, que tu n'as pas déjà payé. Et ainsi de suite, pour bon, la deuxième qui fait jurer la la, la, la troisième qui fait jurer la deuxième, la quatrième qui réclame à la troisième de jurer. Par contre, la quatrième, alors c'est ce que la Michel me dit, regardez, « à la première, elle a le devoir de jurer pour la deuxième. « Vushnihan », la de la deuxième femme, elle a le devoir de jurer pour la troisième, pour la réconforter. Elle n'a pas déjà reçu sa sactuva. Sa, sa Ou je les chite leur vite, idem pour la troisième, elle doit jurer pour la quatrième. Par contre, on va leur vite, une fois, tu as le de Au cours de la quatrième, imaginez qu'on a laissé, il y avait 380 000. La première, elle a pris 100 000, la deuxième 100 000, la troisième 100 000, elles ont tous juré. La quatrième, elle arrive, bon, il n'y reste que 80 000. Elle prend les 80 000 sur les 100 000, mais bien évidemment, elle n'a pas besoin de jurer, que le mari n'a pas déjà payé. Comme ça c'est écrit pour le moment. C'est le premier avis. Ben-Nanas Omer, Ben-Nanas nous dit, non, ça va pas, même la quatrième, elle doit jurer. Vechim, Ipne, Sheyach, harona, Niskeret, c'est quoi Parce que cette femme-là, elle vient prendre en quatrième position, alors elle va recevoir un avantage, un quelconque avantage, Niskeret, elle va gagner du, du salaire, elle va en profiter de ça. af ilotipara elle a besoin, même elle, elle ne pourra jurer que, si elle jure que le mari ne l'a pas donné, de qu'il n'a pas déjà payé l'actua. De quoi on parle exactement c'est très simple. Il y a une marque en fait, entre Ben Nanas et Chachamim. Regardez d'abord, extérieurement, comment la marquette, elle est. On parle que la quatrième, elle arrive, enfin, pour récupérer cette que Il reste 80 000 chèques de biens. Elle dit, bon, mais écoutez, ça a donné les mois. Personne ne va lui réclamer de jurer à elle, parce que en théorie, pourquoi vous voulez qu'elle jure Il n'y a plus personne, elle fait pas de préjudice à plus personne d'autre. D'accord s'il y a des héritiers, alors ils la font jurer, ils font effectivement. Mais ça n'a pas d'héritier, elle n'a pas de raison de jurer. Malgré tout, il y a Benanas qui vient qui dit « Non, non, non, elle doit quand même jurer. » Vous savez pourquoi C'est très simple. On parle en fait d'un cas où... Alors, est-ce qu'on parle concrètement de ce où elle s'écrit ici dans le, dans le, dans le partenoir On parle du cas précisément. C'est pas qu'on craint que le cas se produise. On parle du cas en fait où il y a une fois que la troisième, elle a pris bas elle a pris le champ, le champ qui valait 100 000, il commence à avoir des rumeurs qu'en réalité, ce genre-là, il appartenait pas réellement au mari. Il y a des gens qui vont venir discuter sur ça, discutailler. Ils vont réclamer, ils vont, ouais, ils vont revendiquer, c'est le bon mot. Ils vont revendiquer que le, le, le mari, en fait, il avait volé ce terrain, par exemple. Là, donc la troisième, il s'avère que la troisième, elle pourra peut-être, elle a déjà pris son terrain, elle est déjà contente qu'elle a déjà les cent dans les mains. D'un coup, elle commence à entendre qu'en fait, ça se trouve, c'était même pas le terrain du mari qu'il avait volé. Et donc elle va devoir le rendre, et donc elle va se retrouver sans argent. Quand elle sera sans argent, alors bien évidemment, elle, elle aurait en théorie un droit de repartir par 4ème et de dire « Bon écoute, toi tu as pris de l'argent de ce que le mari il avait, il avait, il avait laissé, Est-ce que tu es en quatrième position et qu'il y avait de quoi nourrir tout le monde. Mais maintenant que moi on m'a pris, on saisit mon bien, le bien que j'avais pris pour me faire payer, maintenant je reviens mon droit de priorité sur toi, tu dois payer. » Ça c'est la vie de Tanakama. Et c'est pour ça qu'en fait... Le quatrième est bien, il n'a aucune raison de durer. Si, un, une, si au bout d'un an et demi, la troisième, on va lui venir lui prendre son, un, son, son bien, elle va reprendre la quatrième, et là-bas, elle lui réclamera qu'elle lui paye. Ça, c'est la vie de Tanakama. Ben Nana, s'il pense que. Non. Ben Nana, s'il pense que une, une fois qu'on qu a partagé et que chacun a reçu sa parcelle, la troisième n'a plus la possibilité de venir voir la quatrième. Parce que ça y est, on a fixé que maintenant chacun, ne la part qu'on on ne peut plus réclamer l'un sur l'autre s'il en est ainsi. Alors il s'avère que maintenant, lorsque la quatrième, elle va prendre le champ de 80 000, peut-être qu'elle est en train de porter aussi un petit préjudice au, au, au, au troisième mari, parce que, en réalité peut-être que le troisième, on va venir lui prendre son champ qu'elle quel qu avait pris, et qu'elle va devoir repartir à la quatrième. Or ce sera trop tard, selon ben Anas, selon Khamim, ce sera encore le moment où il n'y a pas de problème, et selon ben Anas, ce sera trop tard pour venir réclamer. Et donc, Puisqu'elle puisqu en est ainsi que ce sera trop tard, alors elle peut au moment de la saisie de lui dire « Je t'impose de jurer que qu ne t'a pas donné de octobre. D » D'accord Il que pas déjà payé. Ensuite, dernière partie de la Mishnah. On parle maintenant où il y avait, on a dit jusqu'à maintenant que ce qui va fixer la priorité, c'est donc on va regarder les dates à quelles dates, dates, dates elles ont été signées. Mais imaginez qu'en fait, les quatre votes ont été signées le même jour. Le gars, il s'est dit, c'est la Saint-Valentin ou je ne sais pas quoi, il, il s'est marié avec quatre femmes le même jour, une après l'autre. Ouais, il avait fixé comme ça à 8h du matin, 10h du matin, midi et 2h. Chacun toutes les deux heures une nouvelle euh, belle voiture décorée, il va échange de smoking, des fois noir, des fois blanc selon la femme et, et, et donc il s'est mis avec les quatre femmes le même jour. Alors là, kolakodemet le khaverta filou hein, Toutes celles qui est qui a un qui, est, qui devance l'autre même de une heure, on regarde les heures, à quelle heure on ont écrit les autres. on a vu, ah, elle s'est mariée à 8h du matin, l'autre à 10h, l'autre à midi. Et bien dans ce cas-là, on voit, donc les Ktuvot, elles, elles ont été écrites à la même heure, chacune une heure différente, et bien toute celle qui précède l'autre, c'est qui, qui, qui aura un droit de priorité sur la tuba, de se faire payer avant. le ta c'est d'ailleurs, tel était l'usage à Yerushalayim d'écrire exactement les heures à laquelle on se marie. Comme ça, on sait à quelle heure le, la saisie elle a été le, le droit de droit de droit de saisie du bien, il a déjà. Il, a, il a été enclenché. Maintenant, si toutefois, si toutefois les quatre femmes ont l'actuva à la même heure, ouais, soit ils se avec les quatre en même temps, soit en réalité, ils s'est mariés. Il s'est marié, mais qu'après il a changé la tout bas. Imaginez toutes sortes de situations, mais dans lesquelles tout doit elles sorte avec la même heure. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire la manée, et il n'y a qu'un seul mané qui peut donner, te donner soit elle, soit elle, soit elle. Qu'est-ce qu'on fait Elles ont toutes le même droit équivalent sur ce terrain, et elles viennent toutes prendre un quart. Rolcote, Béchave, elles vont se partager avec le terrain qu'il y a équitablement. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine. la c'est